Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie d'un invité d'honneur que vous commencez à bien connaître sur la page puisque c'est notre champion de France à la voix, à savoir Safsouf. Salut, comment tu vas Salut Pierre, ça va Salut tout le monde, content de se retrouver Ouais, alors on se retrouve dans une formule qui existait déjà sur la page puisque c'était euh, de la présentation euh, d'extension, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais tout seul, je pense que c'est intéressant d'avoir quand même un esprit euh, hardcore gamer euh, dans cette formule on la reprend parce qu'on s'est rendu compte que euh, moi j'avais abandonné de la faire parce que beaucoup beaucoup d'autres pages euh, proposaient en fait euh, cette solution là euh, et je voulais pas faire redondance mais il s'avère que bah, de moins en moins de pages proposent. Euh, les présentations comme ça de cartes et de, de, de formules de cartes, donc on a décidé de se remettre euh, au travail et puis comme on avait promis sur la page que c'était une grande année Star Wars Légion, et eh ben, on se met au taf et on mérite euh, notre communauté. Aujourd'hui on va donc aborder la plateforme de soutien d'infanterie parce que c'est une des dernières qui est sortie. Euh, au programme on va remonter en fait l'échelle jusqu'à à peu près Yoda euh, puisque Yoda on l'avait traité euh, au niveau du Sarlac donc on parlera de la NR euh, 99 euh, on parlera de l'hélice qui ce qui maintenant s'appelle l'hélico euh, des, euh, des Wookiee, euh, <rire> l'ornithoptère. <rire> voilà on parlera également euh, de l'araignée enfin euh, voilà on va on va couvrir un peu toutes ces sorties hein, qui, qui sont euh, qui ont été un peu orphelines au niveau euh, des euh, présentations parce qu'il y a eu des tournois parce qu'il y a eu des championnats parce qu'il y eu des couvertures euh, en live des sarlac qui me paraissent à moi impérieux, notamment celui qui viendra, ou qui est venu, hein, puisque cette vidéo elle est, elle est après, on est en train de la tourner avant, mais elle sera après le Sarlac sur le Tour 0, donc voilà, c'est vrai qu'on a été très occupé, mais je pense, et vous me direz dans les commentaires, que présenter comme ça les unités c'est important. Euh, les choses vont se faire très simplement, on va d'abord lire la carte principale, ensuite on regardera ensemble les extensions et puis ensuite on aura l'avis expert de euh, SAF euh, sur euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que c'est juste joli euh, en peinture quand c'est juste joli en peinture, ça ne leur reste jamais euh, vraiment longtemps, puisqu'on a vu renaître, euh, tel des phénix, des, euh, des, des sections, enfin des, des vaisseaux. Des unités. Ouais, des mmh. unités et des vaisseaux qu'on ne voyait plus depuis très longtemps. Je pense au T-47 qui a été très boudé pendant très longtemps et puis qui maintenant est sur les tables par, par, par section de deux. Je vais commencer par lire la carte. Euh, alors, on est sur du 65 points pour cette plateforme de soutien d'infanterie. Euh, on... on voilà. Est-ce que c'est judicieux ou pas La comparaison peut se faire avec, euh, avec le Spider Bark euh, qui lui est beaucoup plus cher mais on verra que là euh, cette plateforme à poil coûte moins cher mais que de toute façon à poil elle sert à rien. Soyons, soyons honnêtes, hein, mm -hmm. euh, et que ce n'est pas du tout euh, euh, ça, ça l'objectif, elle va avoir 7 euh, en vie, enfin en vie, ouais, on va dire en vie, euh, 5 mm -hmm. en mécanique, donc euh, là elle est légèrement au-dessus de ce que pourrait être un barque, par contre elle va défendre en blanc, alors que la barque va défendre en rouge, elle a par contre un avantage, c'est qu'elle surge à la fois euh, euh, en touche euh, et en défense, alors que la barque elle ne, ne, ne surgeait nativement qu'en que touche. Au niveau des armes, là par contre c'est très pauvre parce que c'est vraiment une, une, une pièce qui est faite pour être stuffée par euh, des armes qui sont spécifiques et vous en verrez euh, tout l'intérêt. Euh, donc elle a un fusil euh, DC-15, euh, comme la barque, mais là du coup elle va lancer deux dés noirs au lieu de 1, mais à la même distance, 1 hein, 3. Et on a euh, quasi aucun euh, mot, on n'a aucun mot clé euh, sur cette arme là, donc c'est vrai qu'on on comprend. Hein, que c'est pas un vaisseau qui se joue comme ça euh, à poil pour reprendre mmh. le terme de la commu au niveau des mots clés on va avoir armure 3 donc l'armure 3 tant que vous défendez vous annulez jusqu'à euh, 3 touches alors euh, on va commencer par ça parce que c'est déjà important euh, c'est pas armure tout seul c'est à dire qu'il ne s'agit pas de la toucher exclusivement euh, qu'avec des critiques euh, là on peut la toucher qu'avec des touches mais euh, ben, on part déjà avec le postulat qu'il y en a trois euh, qui font le saut en fait saf. Alors dans mm -hmm. la chronologie de euh, résolution euh, dés, et ça je voudrais que tu l'expliques, euh, mm -hmm. comment ça se passe, euh, admettons, euh, j'ai pas de token, euh, j'ai pas de dodge, hein, d'esquive de, de, de, de, sur cette plateforme. Euh, Mon adversaire lance 5 touches. Dans les 5 touches, euh, on va avoir 4 touches et 1 critique. Raconte-nous comment ça se passe en fait. Est-ce que cette armure 3, je le joue tout de suite euh, et donc je supprime trois touches nativement ou est-ce que bah, par exemple, si euh, mon adversaire a euh, euh, la possibilité avec l'impact de transformer des touches en critique, est-ce que ça se fait avant d'imposer en fait l'armure 3 Comment tu peux nous décrire cette chronologie en fait alors ça va être assez simple, on a euh, deux types donc de d'attaques euh, mmh. qui vont se modifier, on aura soit les attaques avec impact, soit les attaques avec le mot-clé critical. Voilà. Mmh. À partir du moment où on a le mot-clé critical, la transformation se fait juste après le jet D. donc là ça passera avant l'armure. Les touches en critical vont se transformer en critique avant euh, d'annuler des touches grâce à l'armure. Par contre au niveau du mot-clé impact... Ce sont des touches qui sont... Alors le critical il transforme les touches ou les adrées il transforme les adrénalines en critiques, en fonction de l'arme critical 1, critical 2, critique 3, c'est le nombre d'adrénalines qu'on va transformer en critiques. Donc en fait, ça se fait avant, parce que de toute façon, l'armure 3, étant donné qu'elle va stopper des touches, ben elle ne mmh. stoppe pas euh, des adrés, qui, elles, se transforment en critique. Exactement, voilà. Ça, c'était juste pour faire une précision, puisqu'on voit beaucoup d'armes critiques euh, en ce moment, donc voilà. Mmh. Par contre, euh, pour Impact. ce qui concerne de l'impact, on rappellera juste en dessous donc de l'armure 3 qui a un couvert un natif sur la sur la, oui. la plateforme parce qu'elle se déplace donc, euh, constamment comme les, tous les speeders ça. Mm -hmm. exactement du coup les couverts et les esquives s'appliquent avant euh, la transformation de la touche en impact d'accord d'accord mm -hmm. donc dans l'exemple que tu viens de donner si tu as quatre touches une critique il y aura une touche qui va partir au couvert mm -hmm. donc il en restera trois ces trois touches là euh, vont euh, si elles ont le mot clé impact euh, vont se transformer par exemple, un pacte 1, on aura une touche qui va se transformer en critique, mmh. qui va passer donc l'armure. Les deux autres touches seront annulées par l'armure, mmh. et le critique passera lui naturellement. D'accord. Donc on ne défendra voilà. que euh, deux touches du coup qui sont à voilà. la critique d'accord si on a un pacte 1 si on a un pacte 2 par exemple on transformera deux touches en critique et okay, là il en restera qu'une voilà mmh. c'est ça d'accord donc ça c'est très très très important hein, de bien comprendre la chronologie de modification euh, dés. peut-être qu'on fera une petite vidéo euh, sur ce sujet là euh, un jour parce mmh. que euh, tout comme dans Armada où euh, en fait la chronologie de résolution est extrêmement importante et ben Star Wars légion Legion devient de plus en plus sharp et en fait la chronologie de résolution elle devient de plus en plus importante en tout Exactement. cas euh, merci pour euh, le critical parce que c'est vrai que c'est évident le critical qui call, ben, lui, il surmonte l'armure 1, 2, 3 ou X parce que c'est des sorts, donc, euh, donc voilà, c'est pas impacté. On va avoir, donc effectivement, tu l'as dit, euh, le couvert 1, comme tout euh, ce qui est spider et qui se déplace euh, obligatoirement, hein, qui, qui, qui a un mouvement obligatoire, euh, même si euh, là, on a euh, substantation terrestre, et donc on a la possibilité euh, de, rec de reculer, de déraper, voire ben, de ne pas bouger. Voilà, parce que là, on n'est pas, pas dans la règle Spider, mmh, on mmh, est mmh. dans la règle euh, sustent... sustentation terrestre, donc voilà. on n'a pas de mouvement obligatoire. Mmh, mm. Donc du coup, ce couvert 1, moi, je le trouve un peu litigieux, parce que voilà, normalement ce couvert 1, on le gagne parce que précisément il y a un mouvement obligatoire et que comme on est constamment en mouvement, ça aduit un couvert 1. On n'est pas un petit peu dans un excès là, un petit, voilà, il y a un peu de gourmandise sur cette carte là pour le coup. C'est ça, c'est ça. Bah, c un peu comme la latte hein, qui a les mêmes règles, mmh. qui a elle aussi son petit couvert 1, enfin en gros tous les véhicules volants en gros je pense qu'ils ouais, parlent de ce principe là. Ouais, ouais d'accord. Euh, on va avoir par contre, euh, pour contrebalancer tout ça, le point faible 1 à l'arrière et sur les flancs, hein, euh, tout simplement on va, on va obtenir une impact 1 si on attaque sur les côtés ou à l'arrière, et donc du coup bah, on va transformer cette fois-ci l'impact, c'est une touche en critique, et donc bah, il faudra euh, obligatoirement euh, la défendre. Ok, on est d'accord là-dessus Hein mmh. On va partir euh, sur la présentation euh, des cartes. Alors, il faut que je pense à passer d'une carte à l'autre, sinon c'est pas marrant. et on va parler du système euh, de visée jumelée. Un peu pour s'en débarrasser, parce que cette carte-là, euh, <rire> tout, tout le monde la connaît, mais elle a quand même son intérêt ici, puisque euh, bien euh, garder, enfin bien euh, comment dire, euh, câliner ses relances, c'est toujours important dans un, un jeu euh, euh, 2D et notamment dans le wargame, on sait que fiabiliser vos jets c'est important, euh, mm -hmm. fiabiliser vos jets dans les résultats c'est important si vous battez contre des troupes, fiabiliser vos jets pour aller chercher du critique euh, sur euh, de l'attaque de char euh, et pour aussi se libérer euh, découvert c'est aussi très intéressant. Notamment si vous voulez commencer à vous attaquer à des personnages, euh, titres, euh, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont la possibilité de, de se planquer, euh, ou euh, voilà d'avoir découvert euh, nativement. Euh, et puis également, euh, le critique va permettre de euh, supplanter le dodge, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, sauf avec quelques options euh, qui permettent, mais mm -hmm. sinon en règle générale, effectivement. Donc le système de visée jumelé, hein, on va gagner cible 1 après avoir reçu un ordre, gagner un pion de visée. Alors bien entendu, on est lié à cette obstention d'ordre, mais euh, on peut sans trop s'avancer euh, dire que de toute façon la plateforme, euh, elle va forcément se voir euh, donner un ordre au moment où on a l'objectif euh, de s'en servir. Et voilà, il faudra penser hein, à bien l'activer avec un ordre pour pouvoir bénéficier euh, de ce pion. Après, une petite padmé qui partage les pions de visée ou si ça peut être une solution. Ça voilà. marche bien aussi. <rire> Allez, on en a, on en a parlé, pensez-y, ça vaut que 5 points. Euh, on est encore sous la barque là, hein, au niveau coût, on, on, on passe de 65 à 70. Euh, donc de toute façon, on est encore moins cher qu'une barque native. On va par contre parler de quelqu'un qui est très intéressant. Alors attention, il a un nom long comme le bras comme ça, <rire> euh, c'est le pilote de l'unité d'élite blindée du 327e corps stellaire. Wow. Waouh Là on a eu le droit de tout, son matricule, son Genre <rire> rang. Genre <rire> ils se sont dit, c'est bon, dans l'encadré, ça passe. <rire> ouais, ça passe tout juste en <rire> plus. Hein. <rire> ça passe tout juste. Euh, Celui-là, il ne vaut que 5. Et donc euh, là aussi, on l'associe, ben, on va atteindre les fameux 75 points. Euh, par contre il me paraît euh, tout simplement impérieux et on va voir euh, pourquoi tant que vous, vous attaquez si une unité alliée utilise euh, tir de soutien le fameux fire support on va gagner euh, l'adrénaline en critique donc là c'est euh, déjà très très intéressant puisque cette adrénaline en critique euh, les clones euh, notamment les troupes de clones euh, ne l'ont pas nativement et ça va leur permettre euh, d'en bénéficier on peut aborder tout de suite euh, le Fire Support ou on attend les cartes d'après pour euh, vraiment approfondir le sujet Qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'on peut l'aborder rapidement parce que de toute façon, une fois que l'idée est claire, euh, toutes les autres cartes, on va voir que ça va découler de source. Mmh. Euh, le fire support, donc le, le tir de soutien, est un mot-clé que tous les clones basiques, donc les phases 1 et les phases 2, ont. Oui. Euh, et donc, c'est en fait, euh, quand on a un ordre face visible sur une unité de clone, mm -hmm. on peut choisir de retourner ce, ce, cet ordre, donc de, en gros de ne pas activer l'unité, et euh, elle va tout de suite euh, rajouter tout son pool d'attaque, si elle a une ligne de vue et la portée sur une unité ciblée par une autre unité de l'armée. Donc je, mmh. peux, je précise bien que sur n'importe quelle autre unité de l'armée, mmh. elle peut utiliser ses dés pour donc faire ce qu'on appelle un tir de soutien. Elle va rajouter son pool de dés à l'attaque de cette dite unité. Mmh. Et c'est toute l'essence même de euh, cette unité qu'on vous présente aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est tout l'intérêt euh, de cette, euh, de cette euh, plateforme de soutien d'infanterie, le Fire Support. Alors, on, on en reparlera dans la conclusion. C'est à la fois tout son intérêt, mais en même temps c'est un peu sa faiblesse, c'est-à-dire qu'on a l'impression finalement euh, qu'elle n'est bonne qu'à ça. Euh, mais... Euh on y reviendra, mais c'est clairement euh, en fait, euh, euh, une carte, enfin une pièce qui est, euh, qui est dévouée euh, au fire support. En l'occurrence, ben, elle exploite cette capacité qui commençait un petit peu à être abandonnée. Ah, c'est vrai qu'on la voyait de moins en voit de moins en moins de fire support quand même euh, de la part euh, des, euh, des troupes euh, de la République, tout simplement parce que tu l'as dit. Lorsqu'on fait Fire Support, on retourne le token euh, de la troupe et donc on l'active. Et on sait à quel point en fait Star Wars Legion est un jeu euh, d'activation, où on doit capitaliser un maximum d'activation afin de pouvoir euh, se donner l'opportunité en fait, euh, de jouer le plus longtemps possible. On sait que les clones sont quand même un peu en souffrance euh, de ce côté-là parce que c'est quand même assez cher, malgré tout, euh, le clone. Euh, et donc là, on se posera la question à la fin de cette vidéo de savoir à quel point c'est intéressant. Ça peut effectivement faire un espèce de hammerhead, en fait une grosse frappe très puissante à un moment, peut-être pour se débarrasser en fait, euh, d'une pièce titulaire euh, en face, euh, mais c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant la pièce est un petit peu boudée sur les tables on garde ça pour la conclusion je te, laisse, je te laisse mûrir ta réflexion même si je sais que tu l'as déjà eu <rire> on va, euh, on va euh, passer euh, à un truc que moi j'aime beaucoup c'est le canon à rayon euh, à rayon jumelé euh, c'est un truc que moi j'avais déjà utilisé euh, sur le sabre euh, parce que ouais. je trouve que c'est vraiment génial j'avais joué avec le sabre contre Thomas euh, qui jouait CSI et du coup bah, là clairement on est sur une carte qui peut presque avoir la même utilité euh, puisque l'objectif c'est de créer des trous en fait dans la chaîne d'activation hein, euh, des, euh, des droïdes d'en face et vous savez qu'en créant des trous dans la chaîne d'activation bah, vous allez euh, casser cette capacité de cascading des ordres et ça peut être ça peut être vraiment intéressant on la regarde donc déjà elle va tirer à 1-4 ce qui est quand même une distance extrêmement euh, balasse. Intéressante. Ça veut dire que tour 1, on peut déjà commencer à, à s'en servir, même si le pool est un petit peu décevant avec deux rouges, euh, deux blancs, c'est quand même 4D. Et donc là, on revient à notre système de visée jumelée qui est intéressant et qui va permettre de fiabiliser en fait euh, ce jet, ne serait-ce que pour aller chercher euh, de la touche. Euh, voilà, ça peut, ça, peut être, ça peut être intéressant. Euh, on a le rayon 2, donc euh, tant que vous attaquez, vous pouvez déclarer jusqu'à deux défenseurs supplémentaires en utilisant. Seulement euh, cette arme, chaque défenseur su euh, supplémentaire doit être apporté de 1, comme par hasard, c'est la portée euh, de, de conditions qui permet de, de déclencher la cascading d'ordre. Donc je trouve que le clin d'œil est, est évident. Alors, attention, on a un fixe avant dessus. Euh, ce qui est aussi euh, très intéressant là-dessus, c'est qu'on peut la fire support. Euh, et donc on peut euh, l'additionner avec notre carte de, de, de pilote euh, qui, va, euh, qui va du coup apporter euh, le critique euh, la surge en critique et comme on a deux dés rouges ça peut valoir le coup avec des relances si on ne les a pas eu d'aller euh, chercher euh, les surge ou les critiques pour, euh, pour, pour ce dé là en fait pour ce pour voilà. dé là en fait on va juste préciser que le fire support ne peut s'effectuer que sur le premier des tirs et non mmh. pas sur le rayon 2. Le mmh. tir initial, on peut fire support dessus, puis ouais. ensuite les deux, autres, les deux autres tirs rayon 2, on ne pourra pas fire support dessus. Alors c'est une espèce de pistolero x3 en fait, c'est-à-dire que je vais d'abord attaquer une première troupe avec mes 4 dés. Ensuite, mmh. je vais choisir euh, une unité euh, qui est à 1 de celle-ci, hein, de la cible. Euh, et je vais pouvoir réitérer euh, mon attaque. Et puis ensuite, je vais pouvoir choisir euh, une autre troupe à portée 1 de la seconde. Ça peut être ça. le cas. Hein On est oui, d'accord En fait, c'est une ligne que l'on fait. Donc du coup, elle voilà. est beaucoup plus loin. Que de la troupe initiale que l'on a que l'on a visée et donc en fait on, on fait un, une espèce de rasade comme ça et on de ricocher on, voilà et on va loin et on va loin du coup parce que on se retrouve à une portée euh, quand même assez assez conséquente ces portées on les mesure euh, du chef d'unité au chef d'unité comment ça se passe alors non, déjà c'est très intéressant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on peut largement tirer au-delà de la portée 4 au final, puisqu'on mmh. a un rebond Moi, de 1 à et de en 1, ouais, ouais, ouais. exactement, et la deuxième chose quand on dit être apporté c'est de figurine à figurine, mmh, mmh. donc c'est-à-dire qu'il suffit qu'une figurine de l'unité soit apportée ouais. un, d'une autre figurine, ce ouais. qui laisse quand même une grande latitude en, au niveau du, de, du range, hein, tout simplement de la ouais, on distance. Va prendre, on va prendre le dernier de la troupe et le premier voilà. de la prochaine et là du coup on va aller très loin. Exactement. Et euh, la seule contrainte, ce serait qu'il faut avoir une ligne de vue sur les trois unités. Et aussi, je précise, pour la règle donc, de rayon, il faut déclarer les trois défenseurs avant de commencer à acheter les dés. Mmh, D'accord. Voilà. Après, voilà, on, on le redit, c'est top CSI, hein, parce que. Euh, Alors non, avec <rire> ce pool de dés là, on ne supprimera pas euh, une faction euh, en entier. Il hein, ne faut pas imaginer euh, détruire une faction en entier. Donc tant que le chef de section est présent, euh, le token d'ordre va quand même euh, se, se distribuer, mais il y a quand même moyen de faire quand même assez mal et euh, de commencer à fatiguer euh, les troupes. D'autant plus que comme on tire loin et qu'on l'a vu avec ces systèmes de ricochet, on tire très loin, vous allez pouvoir vous en servir au tour 1, et le tour 1, c'est toujours un moment où, quand on parle du CSI, ils sont vraiment en randonnion sur la table, ils sont tous en paquet, ils sont tous bien alignés sagement, et donc bah, là, c'est un, un peu la fête à la, la, fête à la citrouille. Quoi. Et on pourra rajouter aussi que même sur les armées sensibles à la suppression, comme les rebelles et l'Empire, bah, les petits 2D rouges quand même, malgré tout, si ça reste dans le couvert, ça met de la suppression de partout, et ça bah... fait 3 unités suppressées, par trois sur surpris ça à tous les tours c'est quand même assez pénible. Ouais ouais ça en gros tu commences mal ta partie quoi quand t'es en... <rire> donc moi euh, au début je me suis dit oh pff, oui mais non euh, parce que je m'en étais déjà pas mal servi avec le sabre et je trouvais qu'avec le sabre c'était très opérationnel là euh, ben euh, voilà ça peut être une solution pour utiliser en fait euh, cette plateforme sans forcément s'en servir euh, exclusivement avec le Fire Support. Elle peut être là pour, pour cette condition-là. On Exactement. va euh, regarder les deux dernières cartes qui se ressemblent beaucoup dans leur mécanique euh, qui sont par contre euh, à euh, apprécier en fonction de votre cible euh, c'est euh, la nacelle de missiles jumelés et euh, sa consoeur euh, qui est plus en noirs, en c'est le canon euh, blaster jumelé, on va revenir sur la première donc elle tire à 2-4 aussi là ça tire très très loin, ça va mm -hmm. tirer un pool de 4 dés rouges et euh, ça va avoir euh, l'impact 2, donc je rappelle qu'à l'impact 2 on transforme des touches en critique, donc là on contre est... de l'armure, contre de l'armure, contre de l'armure. Il faut que la cible soit euh, une cible char très important, et donc bah, forcément ça induit que cette carte là vous euh, vous en équipez si en face il ya euh, beaucoup d'armure euh, à, euh, à, à pénétrer. On a une subtilité de carte, quand vous vous activez, vous pouvez diviser par deux la quantité de dés de cette arme et la valeur du mot-clé jusqu'à la fin de votre activation, dans ce cas vous gagnez pistolero. Donc là, qu'on explique bien les choses, vous pouvez diviser par deux le pool, c'est-à-dire qu'au lieu de lancer 4 dés, vous n'en lancerez plus que 2. Vous allez transformer également votre impact, qui ne sera plus de 2 mais que de 1. Mais du coup, avec pistolero, vous aurez la possibilité de choisir deux cibles différentes, puisque pistolero, c'est la possibilité d'attaquer deux cibles qui sont différentes, hein, on est bien d'accord. Exactement. Euh, donc là, déjà, ça permet d'aller sur deux cibles différentes, mais ça permet, mais là, forcément, on est obligé de le dire, de déclencher un fire support avec deux troupes différentes, hein, qu'on va, qu va solliciter presque en, en pince, on pourrait dire, de, de, de, de chaque côté en fait, de, de, voilà. de, de ces troupes. Et donc, en déclenchant ce Fire Support, non seulement on va avoir l'impact 2, enfin l'impact 1 en l'occurrence, mais deux fois. Voilà. Mais en plus, on va bénéficier, puisqu'on aura mis notre pilote, de notre Surge qui se transforme en Critique. Exactement. Et vrai. ça, ça rend, ça rend quand même le pool d'attaque assez intéressant, puisque ah. là, on aura les Surges en Critique grâce au pilote. Et donc, potentiellement, en fonction de l'armement des P1 ou des P2 qui vont faire leur tir de soutien, des pools de dés très intéressants. Et ça permet, par contre ça va demander beaucoup de ressources d'activation, parce que là on part quasiment ouais. sur trois activations ouais, pour ouais. une double attaque mais euh, comme tu disais tout à l'heure c'est des choix de jeu, on en reparlera encore à la fin mais ça peut être très très puissant pour justement euh, euh, taper des unités ouais. euh, très fortement, se nettoyer des activations taper du véhicule, ou ainsi de suite donc Alors, ça c'est une arme qui est axée quand même véhicule ouais, elle est axée véhicule, attention euh, elle, elle a une portée de, de 2-4, donc faites attention, mmh. c'est pas vraiment la chose que vous allez utiliser euh, tour 5 ou 6 ou tour tout le monde est regroupé au centre de table maintenant on sent hein, quand même euh, la carte qui est euh, dévoyée à taper euh, du char parce que souvent dans sa serveur légion les chars sont assez statiques euh, puisqu'ils ne mmh. prennent pas de risques à l'être, donc la plupart du temps ils n'entrent pas euh, dans les conflits, enfin euh, en tout cas dans la méta moderne, ils restent quand même euh, en middle table, donc ils seront toujours, euh, je pense, à portée 2, mais faites attention à cette, à cette notion-là. Euh, c'est tout simplement qu'en règle générale, la plupart des chars ont une portée de 4, mmh. donc ce qui est la portée d'ailleurs de ce missile-là, mmh. et que la portée efficient dans, dans les c'est la portée 3, donc ils essayent d'éviter de rentrer à portée tant qu'ils sont tranquilles ouais, avec voilà. leur portée. Mmh, pour pas se prendre les foudres en fait et là en l'occurrence vous allez pouvoir balancer de la foudre parce que c'est vraiment le coup hammer head on y reviendra à la fin de la vidéo où euh, ben là il y a trois, euh, trois unités en fait euh, avec euh, avec cette plateforme comprise qui tirent et vous aurez bien compris que même si on divise euh, par deux l'intérêt n'est pas l'apport en fait euh, de la plateforme au niveau de son pool de dés mais euh, mmh. l'apport de la plateforme au niveau de ses mots clés à des poules qui eux sont beaucoup plus conséquents, qui pourraient être en fait, effectivement des poules d'une de, de, euh, voilà, troupe, euh, troupe de phase. On regarde du coup euh, la dernière carte, que vous allez comprendre assez aisément du coup, alors maintenant celle-ci ne tire plus qu'à 1-3, on l'a dit, c'est la distance euh, voilà, généralisée euh, du jeu, on est mmh. sur du dé noir, si on le divise par deux, ça nous en fait quand même encore 3, euh, euh, on est clairement là sur une carte qui va être orientée sur de la troupe, avec cette fois-ci euh, le pistolero qui s'impose euh, toujours si vous partez du principe que vous divisez par deux. Et donc du coup le mot-clé qui est lui critique 2. Hein, donc c'est vos search qui se transforment euh, en critique. Euh, et du coup qui sera lui aussi euh, divisé par deux. Alors là bah, je, te laisse, je te laisse nous en parler, mais c'est vrai que bon, il y a peut-être d'autres choses à porter un 3 qui permettent d'être beaucoup plus létal que d'utiliser un blaster à viser jumelé et de faire du fire support faut vraiment avoir une cible à déclarer. Quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la portée 1 3 est la portée, la portée générale du fire support, mmh. d'accord Sauf les fire support qui sont faits avec des lance roquettes, mmh. euh, donc à une portée 1 4 Donc, il est sur la portée optimale euh, des fire support. On est quand même sur un pool de dés assez intéressant. Mmh. Le pistolero, euh, pour les deux armes là qu'on vient de voir, c'est intéressant parce qu'on on peut avoir deux fire supports au même moment quasiment, mmh. donc deux gros pools de dés qui tapent euh, au, au même moment et qui bénéficient des mots-clés. Mmh. Mais on rappellera aussi qu'on peut juste faire un seul fire support et dans ce cas-là, exploiter la totalité des dés mmh. et la totalité des mots-clés de, de, de la plateforme sur une seule cible mmh. pour lui faire très mal. Typiquement, l'impact 2 plus un gros pool de dés comme Z6 et, euh, et des clones, ça nous fait euh, 10 dés plus les 4 dés rouges. On est sur 14 dés, impact 2 ça commence à piquer. Et les sorts euh, sur... en Critique En euh... Critique. Hein, donc <rire> ça, ça rend la chose extrêmement polyvalente. <rire> euh, c'est pareil pour les dés noirs, là on part quand même sur 16 D, ouais. euh, dont 10 noirs 6 blancs, avec Sort en Critique. Je vous laisse imaginer la potentialité de létalité que ça peut avoir, et en plus donc la Portée 3, parce qu'il faudra rappeler que vraiment les Fire Supports se ouais. font ah ouais. les meilleurs à Portée 3. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment des unités super intéressantes à ce niveau-là. Et du coup, on n'oublie pas hein, sa petite carte de, de, de, de, de, pour, pour pouvoir Éventuellement. relancer. Éventuellement. Ah c'est c'est visé ça ça, ça c'est vraiment vraiment intéressant c'est gourmand c'est gourmand <rire> comme on dit sur la page voilà on a fini sur la présentation des cartes et donc les petites les petites subtilités hein, de la façon dont vous allez vous avez compris il y a, il y a une vraie synergie il y a, il y a une espèce de cascading qui se fait hein, à tous les niveaux euh, avec ce fire support à la fois euh, surtout euh, cette relation que vous allez avoir entre euh, le pilote qui va euh, search en critique et puis ensuite cette espèce de cascading euh, euh, que vous pouvez avoir euh, soit en faisant un fire support avec une seule unité donc un énorme pool de dés soit un double où vous allez diviser par deux mais avoir euh, du coup la possibilité de, de, de, de couvrir une bonne partie euh, de la table moi j'ai une petite préférence très affective pour pour le rayon euh, jumelé, moi je sais pas pourquoi je je, je, je je kiffe je kiffe cette arme là, surtout que tu m'as appris qu'on pouvait euh, la fire supporte, donc on rappelle que pour le premier tir, je te ouais. laisse euh, le mot entre guillemets de la fin sur sur cette sur cette pièce, comment toi en tant que euh, joueur expert tu l'appréhendes Comment tu l'as découverte Qu'est-ce que tu t'es dit Il y a eu un effet waouh Et puis après peut-être un désaveu. Enfin voilà, dis-nous tout euh, sur euh, la plateforme de soutien d'infanterie. Alors c'est déjà une unité, c'est un véhicule lourd, donc ça ouais. faut le préciser. Il faut juste préciser aussi qu'au niveau des trois armes, elles ont le même nombre de cours en 40. Donc c'est-à-dire qu'on démarre tout de suite à 105 points quand on l'équipe d'une arme. Mm -hmm. Comme tu l'as dit avec le pilote clone, on est déjà à 110 points. Ouais. Et éventuellement avec le système de visée jumelée, on monte à 115. Donc c'est quand même un coût assez important. Ouais. Euh, là où, pour moi, la première faiblesse que je trouve à cette unité, c'est qu'au final, malgré son armure 3, avec ses 7 points de vie en déblanc euh et ses points faibles à l'arrière et, et, et euh, sur les côtés, sachant que ses côtés vont être assez larges, mmh. ça rend quand même l'unité assez fragile. Mmh. Euh, surtout maintenant avec la prolifération de toutes les armes critiques et de toutes les armes à impact qui sont Fort. Donc ça, c'est le point le point faible qu'on peut constater sur sur cette unité, c'est un peu sa fragilité. Mmh. Maintenant, euh, c'est une unité, comme on a vu, l'essence même de, ce, de sa vocation, c'est euh, de proposer des fire supports intéressants de par justement le pilote. Et je pense qu'aujourd'hui, ce pilote-là est quand même nécessaire pour offrir une grande polyvalence euh, dans la létalité de cette arme par rapport au search to crit. Comme tu le disais très bien, très peu accessible pour les unités de, de base des... Euh, euh, des fin, des unités en tout cas de troupes euh, des clones. Mmh. Maintenant c'est une unité qui va demander euh, un vrai positionnement euh, pour justement pouvoir exploiter les fire supports parce qu'il va falloir que les clones soient apportés trois mmh. euh, nativement mmh. pour qu'ensuite euh, le, le, la plateforme puisse profiter des fire supports. Donc c'est une unité qui a une potentialité de létalité quand même très forte mmh. euh, et qui demande par contre euh, un, un, un comment dirais-je un, vraiment une science du placement pour pouvoir exploiter à plein potentiel ces compétences. Maintenant, ce on le voit très peu aujourd'hui sur l'étape, pourquoi Parce qu'on a eu un déclin fair. de la rec -star. Ouais. la rec -star et du partage des tokens et ainsi de suite euh, au niveau des clones, qui fait qu'on retrouve beaucoup plus maintenant des listes Anakin Padmé en mmh. compétitif, des listes Yoda ou des listes avec des Wookie. Euh, donc, c'est pour ça que cette unité-là, qui demande quand même pas mal de points, elle manque de place. Alors, oui et non, parce que moi j'ai pu constater récemment des listes avec avec des plateformes de tir super intéressantes, mm -hmm. mais je pense qu'il va falloir la développer avec euh, ce qu'on appelle une gunline, donc sans Jedi, euh, sans unité de corps à corps. Vraiment, on va miser sur des phases 1, des phases 2, et typiquement avec Arrex. la Z6 qui. Voilà, Erex en commandant mm -hmm. ou des clones commandeurs, mm -hmm. euh, pour, pour justement générer un maximum d'unités avec la potentialité de fire support avec des Z6 ou des DC15 qui sont pour moi les deux armes les plus intéressantes pour le fire support donc on peut, les jouer, on peut la jouer toute seule mmh. on peut les jouer aussi par deux, j'ai déjà vu des listes avec ouais, deux ISP. Ouais j'allais te poser la question puisque comme on a vu très récemment euh, des barques par trois, est-ce qu'on peut imaginer ça par deux, ça fait cher oui, non ça fait cher mais pas tant que ça parce qu'au final comme on a dit on va tourner autour des 220 points on va quand même avoir deux grosses plateformes de tir, mmh. il y a un petit truc qu'il faut rappeler euh, que tu avais au oh, oh, de mettre c'est sur la carte de base ça bouge quand même à trois et oui. quand on prend la taille du socle, c'est extrêmement mobile. C'est-à-dire que ça dérape à deux, et ça, on l'a pas beaucoup vu. Mmh. des unités qui peuvent déraper à deux de, de portée. Donc, ça, ça, leur, ça leur donne une mobilité très importante sur la table. Pour en avoir affronté un euh, l'année dernière en, en Invader League, euh, j'ai pu constater à quel point ça va vite. Vrai. Euh, donc, c'est vrai que ça peut rusher sur les derniers objectifs, recouvrir des zones, euh, displace des unités. Enfin, euh, Il y a, y, a, y a des choses comme ça qui sont, qui sont assez fortes. Mmh. Donc, c'est euh, quand même une unité qui, qui va proposer d'autres petits tricks à développer autour de ça je pense que c'est une unité qui aura besoin d'un R2, ouais. ne serait-ce que pour avoir la capacité de réparer 2 x 2 mm -hmm. parce que les, les, les, les clones ingénieurs sont trop chers pour un seul point de vie, là où un petit R2 va pouvoir mettre quatre points de vie et réparer un petit peu ces véhicules là, mm -hmm. donc moi je vois bien ça avec une gunline, soit menée par Rex, soit menée par des clones commandeurs, beaucoup de P1, P2 euh, avec de la Z6, parce que là, avec le, les, les, le pilote euh, euh, qui se transforme en crit, ben, on va vraiment bénéficier de, ouais. des, des énormes poules de dés. Ouais. Euh, par contre, le LTA, enfin euh, le système de visée jumelée, pardon, mm. euh, je ne suis pas sûr que cette option soit très très pertinente parce qu'il faut voir ce qu'on va avoir en fait en termes euh, de, de cartes de commandement pour pouvoir activer. Il faut que ce soit rentable. Il faut au moins que pendant 3 à 4 tours vous Soyez sûr de donner un ordre mmh, euh, à l'unité mmh, mmh, pour, mmh. euh, pour, euh, pour en fait justifier le, le fait de, de lui donner la visée à tous les tours. Donc on peut économiser euh, ces cinq points là déjà et les mettre ailleurs, quoi. Du coup, mmh. je pense, je pense, mmh. euh, mais sinon après, je trouve que par contre, au niveau des armes, franchement, les trois sont intéressantes. Mmh. Mmh. Le bim, on le, l'a, la... un peu boudé au début, mais euh, moi j'ai vu une liste avec deux <rire> plateformes de support, les deux équipés de cette arme là, ouais. et je peux vous dire que tous les tours de prendre six attaques. <rire> tous les tours, ça, ça, ça, ça peut être très, très embêtant. <rire> ah, ouais, tu m'étonnes. Ouais. <rire> euh, donc on a le canon blaster jumelé qui est très axé, lui, sur les ouais, troupes. Ouais. Mais, mais avec le Critical 2 plus le pilote, bah, en fait, ça le rend très polyvalent parce qu'on mmh, va avoir mmh. une possibilité de générer beaucoup de critiques. Mmh. Et puis euh, l'arme missile, pareil, c'est une arme qui, qui va vous donner ce qui manque beaucoup en clone parce qu'en fait, les lance-roquettes sont soit chez des euh, phases 1 mais qui sont euh, cloués parce mmh. qu'ils ont le mot clé encombrant donc on peut pas bouger ouais, tirer. Ouais, ouais. donc c'est un petit peu gênant et sinon on a que les barques qui avaient cette option là de lance-missile intéressante sans compter bien sûr le, le sabre hein, mais je parle des unités euh, mmh, mmh. De, de ce type là donc je trouve que c'est vraiment super cool euh, c'est une, une unité qui est un peu boudée parce qu'elle demande en fait une construction de liste et que c'était pas aujourd'hui dans ce qu'on a pu remarquer dans les listes compétitives club. mais fait, ça se joue à Monogunline en fait on construit la liste autour de la figue Exactement, il faut qu'on qu ait ce qu'il faut autour pour bénéficier de ça. Et l'autre grande difficulté encore une fois, et ça il faut de la pratique, c'est d'arriver à avoir de bons positionnements avec les phases 1 et phase 2 mmh. pour que soient capable de proposer une option de tir de soutien. Et comme tu disais très bien, c'est un peu pénible parce que ça demande de, de, de craquer deux ou trois activations mmh. pour le faire. Mmh. Donc le grand conseil, c'est quand vous le faites, il faut être quasi sûr ouais. de nettoyer une activation en face. Ah ouais, et là clair. on rééquilibre les débats. Parce mmh. que si on utilise deux activations pour en nettoyer une en face, ça vaut le coup. Maintenant, si on ne fait pas suffisamment de dégâts, on aura perdu pas mal d'activations. C'est là qu'il faut flinguer Vador ou qu'il faut descendre une latte. C'est le moment. Un petit bisou à October. C'est le moment. Elle sert à ça. Elle sert à flinguer le Vador qui débarque de la latte. On lui envoie la grosse sauce de Voilà, C'est ça. Ok, ben bah écoute, un grand merci à toi pour cette, ce plaisir. premier chapitre de notre grand retour de présentation de factions et d'unités de Star Wars Légion. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Euh, voilà, comment vous, vous servir, hein. c'est des mini-sarlacs hein, qu qu'on vous propose. Mmh. On fera euh, d'autres présentations d'unités et puis on a d'autres projets sur des présentations de Trix, euh, mmh. notamment... Ça, ce sera peut-être plutôt pour, euh, pour l'été. Mais voilà, la prochaine vidéo, elle aura euh, comme sujet le NR99. Euh, L'escargot. Euh, ouais, <rire> L'escargot qu'on a pu voir euh, à l'Open du Nord. Et franchement, c'est extrêmement létal et extrêmement euh, robuste. Donc, je pense qu'il euh, ah, y aura euh, plein de choses à en dire. Merci beaucoup, uh, Saf, pour euh, ta discussion, pour, euh, pour la communauté. Avec Quant plaisir. à vous, bah, n'hésitez pas à liker, à nous faire vos commentaires, à la fois sur cette plateforme, mais également sur cette formule qui, qui fait son retour, et puis à partager un max cette vidéo pour qu'elle fasse le tour de toute la commu Star Wars Legion. Il nous reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout, des bons jets, parce que là, c'est vraiment important pour poutrer le type d'en face. A très bientôt, c'est ciao. maintenant, ciao Ciao